Quatrième partie de ce tuto consacré au limiteur. Le limiteur c'est un petit peu comme le compresseur sauf que euh, quand le volume devient trop fort, on lui dit tu arrêtes, tu coupes direct. Donc euh, faut pas l'utiliser comme un compresseur puisque du coup on, on coupe et on perd, euh, on perd un petit peu en signal. Mais par exemple ici j'ai un petit peu euh, exagéré euh, le, le son du décollage d'un avion, on écoute Voilà, vous avez vu ici, on va le repasser et vous regarderez bien ici, euh, à quelques reprises on dépasse euh, le zéro. Voilà, je pourrais compresser, seulement si je compresse, je vais limiter ma dynamique et donc augmenter mon, mon voix de fond. Euh, je voudrais juste, juste couper euh, au-delà du zéro et l'arrêter net. Comme ça, je ne dépasse pas le zéro et je ne sature pas. Et donc pour ce faire, on va utiliser hop, un, euh, hop, un niveau, un limiteur qui se trouve ici. Hop là voilà. Et voilà, il va faire le travail lui-même. Voilà, ça marche un petit peu comme un compresseur. On va regarder. Il y a toujours... Euh, un gain, euh, un seuil de compression un petit peu. Enfin, un seuil, euh, ce qui correspond au threshold, où ça va agir. Euh, ici j'ai pas besoin de faire euh, beaucoup de réglages Je peux euh, un petit peu bouger Voilà, je peux un peu bouger mon seuil. Et puis grâce à cet outil, ça va nous éviter de dépasser le zéro. C'est très important. Il va falloir le mettre systématiquement euh, sur vos vidéos si vous voulez éviter de décréter le son et euh, donc c'est euh, le dernier outil assez facile à maîtriser hein, le but étant de ne pas dépasser le zéro n'en abusez pas non plus c'est pas un compresseur on peut pas euh, aller à tout va si votre son dépasse euh, systématiquement le zéro tout au long de la lecture c'est pas un limiteur qu'il vous faut c'est un compresseur pour bien régler euh, mais euh, voilà, le limiteur ça va quand même permettre euh, d'éviter d'avoir juste quelques pics comme ça qui vont dépasser le zéro c'est important, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà